C'est l'innovation du jour, ça s'appelle J'accède, c'est une application pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. Ça paraît dingue, mais personne n'a listé correctement les lieux accessibles euh, aux personnes à mobilité réduite. En effet, pas seulement euh, les handicapés, hein, mais les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes obèses, etc. Et déjà dans la vie quotidienne, c'est compliqué. Alors imaginez quand il faut choisir un lieu de vacances et ça approche eh bien, cet été. Eh bien voici enfin un site pour regarder quelle station, quel cinéma quel casino, quel restaurant euh, est accessible. Il y a 27 000 lieux répertoriés sur ce site et donc désormais une application mobile. Il y a même des boucles magnétiques qui vont vous lire ça euh, pour les malentendants, pour les non-voyants. Euh, c'est Damien Birambeau, le président de Jacques7.com, qui a créé tout cela et qui explique pourquoi à Ludivine ils sont Écoutez. Avec Jackset, c'est créé euh, une prise de conscience collective. Et si chacun se met avec son smartphone euh, à identifier les lieux accessibles, ça deviendra une question de, de société à part entière. Une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion euh, d'aller à Berkeley en. en... Californie, et là, euh, là-bas, tout est accessible, et j'ai constaté que la vie était euh, vraiment beaucoup plus facile, parce que je ne me disais pas où je peux aller, je me disais plutôt où j'ai envie d'aller, donc ça m'offrait une très grande liberté. De retour en France, j'ai constaté bah, que euh, le combat le contraste était vraiment saisissant, mais bah, je me suis dit euh, ce serait bien qu'on puisse avoir des, des informations fiables sur euh, l'accessibilité. Je voulais aussi un guide où... Euh, on ne soit pas obligé de limiter nos sorties uniquement aux lieux euh, 100% accessibles. Parce qu'il peut y avoir un endroit euh, où il y a un super concert. Euh, si on connaît les conditions d'accès, ben on n'aura pas de mauvaises surprises et on pourra se préparer en avance. Bah, oui, ça paraît assez évident en plus. Et pourtant euh, il a ouais. fait ça tout seul, Damien le qui ministère en ou chargé des handicapés. Il y handicapé en avait, hein. avait essayé, ouais. mais ça avait été pas du tout euh, complet ou comme il le disait vraiment, euh, que pour les handicapés, alors que ça concerne beaucoup plus de monde. Donc lui, euh, vous l'avez vu, hein, il est sous assistance respiratoire, c'est Damien, il s'y est mis et il y arrive. Échéance 2015, normalement, pour que tout soit aux normes et que tout soit accessible, c'est pas gagné, il y a déjà des dérogations jusqu'à 2022. On sent donc malheureusement que cette application va encore servir j'accède.com, au moins vous savez, où vous pouvez aller en vacances ou euh, boire simplement un coup.